Wer hat die Drohnen gesteuert? Wo sind die Flugkörper gestartet und welche Gefahr ging von den Drohnen für Russlands Staatsführung tatsächlich aus? Moskau beschuldigt die Ukraine. Trotz fehlender Beweise droht der Kreml mit Gegenmaßnahmen. Bonjour messieurs dames, et oui vous l'aurez compris avec l'intro de cette vidéo, le grand jour approche, ce sera bientôt la première de mon seul en scène, 507 heures, le spectacle. Et autant, on va pas se mentir, j'ai un petit peu les boules, autant j'ai quand même bien hâte. On va attendre combien de temps comme ça Une semaine, il vous reste une semaine pour prendre vos places, et encore hein, moins d'une semaine parce qu'au moment où sort cette vidéo, la première aura lieu dans 6 jours exactement. Ce sera le samedi 13 mai à Abilly dans l'Indre-et-Loire au petit théâtre d'Abilly et je ne peux que vous conseiller de réserver. D'une part parce que c'est pas cher, franchement, 7 euros la place qui dit mieux. Et d'autre part parce que, bah, comme dans toute première, euh, il va y avoir des surprises. Moi j'aime pas les surprises. Alors dans ce spectacle, qu'est-ce qu'il va y avoir je viens de vous le dire. Pas bah des surprises. Il va y avoir de la musique, des chansons, des sketchs, de la vidéo. Ça va être un spectacle un petit peu transversal dans plein de disciplines. Mais pour vous en parler, quoi de mieux qu'un petit extrait que voici. Alors bon, au début je m'étais dit que j'allais faire une vidéo avec quelques blagues du spectacle, mais franchement, il n'y a rien de tel que de se déplacer. Ça gâcherait un petit peu la surprise pour celles et ceux qui comptent venir en plus. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai cru comprendre que vous étiez plusieurs abonnés à avoir prévu de venir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir me voir à l'issue du spectacle, hein. moi je veux vous rencontrer. Bon, j'aurai le démontage à gérer et tout ça, hein, mais on pourra quand même passer un petit quart d'heure pour papoter, ça c'est clair. Ah oui, et aussi, s'il y en a qui ont prévu de dormir sur place, on peut aussi s'organiser un petit apéro, rencontre-abonnés le lendemain midi, ça serait super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre eh ben, que je compte sur vous, soyez là. Hein, c'est la première du spectacle de 507 heures, c'est le moment pour que vous puissiez dire après que vous avez été un soutien de la première heure. Soutien de la première heure, 507 heures, vous l'avez Super le sens de l'humour, j'adore. C'est samedi prochain, le 13 mai à 20h30, ouverture des portes à 20h, soyez là. Je vous laisse avec les extraits des journaux des autres pays, hein, parce que bon, en toute modestie, vous aurez compris, toute la planète en parle. C'était Franck pour 507 heures, à la semaine prochaine, ciao вних на росіяни били по області з авіації a primeira derrota no congresso e começa a liberar emendas parlamentares.